Je m'appelle Charlotte de la Valoire et je suis partie un an au Canada, au Québec plus particulièrement, à Montréal. En effet, je suis partie en échange universitaire à l'Université du Québec à Montréal dans le cadre de ma première année de master que j'effectuais à l'Université Jean-Baptiste Lyon-3 en histoire. C'est la première année de fac que j'avais... J'avais entendu parler des échanges universitaires et j'avais très envie de voir ce qu'il en était. Et puis c'était aussi un moyen de, de voir comment on étudiait l'histoire de manière totalement différente et, euh, et par d'autres modèles d'éducation. C'était principalement pour ça que j'étais partie, euh, au tout début de l'année, quand j'ai dû payer mon loyer, euh, j'ai pas... eu un problème de plafond bancaire et du coup pendant une semaine je pouvais plus rien payer avec ma carte bancaire du coup euh, je connaissais à peine mes colocataires et déjà euh, j'avais des dettes envers eux. Je pense que c'est quand je suis sortie euh, faire le tour de la Gaspésie. Euh, on y allait juste euh, au début de l'été, donc il n'y avait pas encore trop de touristes. Et les paysages étaient vraiment magnifiques. Et euh, c'était les plus beaux paysages du Québec que j'ai pu voir et ça valait vraiment beaucoup. Ça m'a apporté mon voyage euh, de l'autonomie, de la maturité, euh, une plus grande liberté de mouvement, une plus grande assurance. Enfin, pendant l'hiver, on est allé faire des raquettes dans un parc, des parcs de Haulcad, et il faisait extrêmement froid dans les moins 30 et euh, on n'avait pas trop vérifié la, la météo avant de partir. Du coup, il faisait tellement froid qu'on n'était pas assez bien équipés, et on avait tous des petits gants et on a cru qu'on allait perdre nos doigts. Mais le pire, c'est le lendemain, euh, parce qu'on avait loué une voiture, et euh, il a neigé pendant la nuit. Et du coup, le lendemain, toutes les voitures étaient recouvertes de neige et on ne savait plus quelle était la voiture. Du coup, on a dû attendre que les autres personnes, nos voisins, déneigent leur voiture pour pas en déneiger plusieurs heures à la suite. Ne pas négliger le côté administratif faut partir parce qu'on euh, ne s'en rend pas compte, mais il faut au moins s'y prendre ne serait-ce que 6 mois à l'avance pour commencer toutes les démarches. Et notamment pour le Québec, il euh, y a le CAC, le CAQ à obtenir et on met au moins 4 mois pour l'obtenir.